Ok. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, rouge, puissance, 3, équipement, laser, niveau de blindage, 4. Le vaisseau ennemi rouge arrive à gauche. 3 tirs à l'avant. Ah mince Observatoire touché trois fois, terminé. Implosion observatoire, procédure de largage d'urgence enclenchée. Retirez la salle du plateau. A tous les membres d'équipage, attention Notre cockpit est vulnérable. S'il est détruit, la probabilité d'échec de la mission est de 100%. Sa protection est notre priorité. Il va donc falloir jouer un peu mieux. Le niveau de jeu actuel est estimé à « lamentable ». Lamentable comme la fois où tu as mis un pouce rouge à la vidéo des Ludovores parce qu'elle faisait plus de vues que la tienne. Y'a quelqu'un Bien quand tu as posté sur Twitter une photo de tes... Mais ses arrête Censuré. Et qu'est-ce que tu veux à la fin Que tu vides le lave-vaisselle. Bah C'est tout Correctement, pas comme tu fais d'habitude. Et tu me laisseras tranquille Oui. Je peux finir ma partie au moins Oui. Mais il faudra aussi que tu mettes tes chaussettes sales dans le panier à linge. <rire> tu plaisantes Je même pas est.